C'était une formation enrichissante Je fais beaucoup de choses fait faire des domaines Je suis de faire Je de faire des informations des juste l'application choses Merci euh, merci à et à l'équipe de l'école qui elle était interactive. J'ai plein de questions de réponse. Je pense à les formations c'est le boost qu'il vous faut, pour vous hésiter à entamer le monde digital. Je remercie toute l'équipe qui a été engagée et pleine d'enthousiasme pendant Harina Doma. Euh, C'était très enrichissant, très interactif, il y avait eu plein de retours de la part des participants, des questions, réponses et tout ça. Euh, je vous encourage, et à quel vous le CM101, le plus important, ce n'est pas la formation, le formateur, c'est l'effort qui euh, a formation pour pouvoir endurer le domaine. Euh, merci euh, SMC Tunisia pour cette euh, opportunité. Euh, vraiment, j'ai très apprécié cette formation en liée enrichissante en au tra à travers laquelle j'ai euh, bien bénéficié. J'ai euh, euh, découvert plusieurs euh, outils liés en euh, de community management, mais mais euh, euh, le. Bâle. Les, détails, les outils nécessaires à l'école. Euh, heureusement qu'on a fait une équipe, une très belle équipe, à travers laquelle on a une enfin, expérience sharing, tel qu'à des stagiaires, tel qu'à des professionnels. Donc, des stagiaires, on peut apprendre plusieurs, plusieurs choses. Merci beaucoup et bon courage. C'était une formation pertinente et j'ai appris plusieurs euh, connaissances, nouveaux connaissances, qui, qui m'ont enrichi. Euh, je remercie toute l'équipe euh, et j'espère, en, euh, en pratiquant la CM, de devenir un pro. Merci, merci SMC Tunisia. Bon, C'est une ambiance conviviale. Euh, bravo et merci pour l'effort fourni. Euh, très enrichissante la formation, elle m'a ajouté trop. Elle va m'aider dans mon cursus professionnel et tout. C'est la... le démarrage. Euh, merci, Abdelkrim, pour cette expérience. Une expérience vraiment très enrichissante. Le titre de la de marketing digital, ça a été vraiment enrichissant. Merci beaucoup. Merci Social Media Tunisie à la formation euh, continue et qualité. Euh, formation EVIA, euh, je pense, n'est qu'un début. Je vais essayer de et surtout, ils pratiquent encore plus. Merci. Et moi aussi, je, je tiens à vous remercier pour cette opportunité magnifique. Oui